Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 112 de Stage 1, et nous allons jouer aujourd'hui à Rebelle, Rebelle qui est un petit jeu très sympathique euh, qu'on va voir ensemble, euh, donc c'est parti les studios Pixar comme vous voyez, alors Pixar pouf, Animation Studios, alors Disney, donc oui c'est un jeu Disney avant tout hein, de toute façon la série en elle-même Rebelle de dessin animé que vous avez déjà dû voir peut-être. Je sais plus s'il est sorti au cinéma j'avais vu à peu près. Rebelle donc appuyez sur entrée pour commencer. Donc on appuie sur entrée donc vous voyez qu'il est fin 2012. Hop là donc ça charge. Alors on va faire une nouvelle partie. On va se mettre en mode facile. Rebelle, facile, moyen, difficile, rebelle. On va prendre la cote de maille. Ouais, c'est la même personnage, c'est juste en fait l'habit euh, qui change. Donc voilà, ça charge. Donc voilà. Oh, où est-elle passée? Petite musique entraînante et c'est à nous de jouer. Donc on voit que c'est un jeu euh, euh, vu euh, on va dire sur le côté. On contrôle notre petit personnage. Enfin notre petite personne. Notre personnage, Comment on pourrait dire oui, c'est ce une fille. Donc voilà, alors on a les, on a les touches donc, ZQSD pour bouger. Euh, espace pour sauter. Donc là on est en train de courir après un ours. Je quoi, elle l'appelle maman. Est-ce que c'est maman qui abat tous ses arbres Maman qui abat tous ses arbres. Ouais, je... elle l'appelle maman. Euh, ok, peut-être que a... bon. On va peut-être comprendre pourquoi, je sais pas plus tard. Maman Hop là, la. donc là on essaye de, surtout de rattraper l'ours. Mais c'est pas gagné parce qu'il court vite, hein. ce petit ours. Donc il vient traverser un pont. Et nous, on passe à travers. Ok, c'est super. On est passé à travers un pont. que c'est assez surprenant de voir une princesse courir après un ours dans la forêt. Mais ce n'est pas grave. On m'a rarement reproché d'agir en princesse. Je m'appelle Merida, la fille de mon père. C'est lui, Fergus, le roi ours de Dunbrook. Il m'a appris à monter à cheval, à manier l'épée et à tirer à l'arc. Mais régner sur la cour, c'est la spécialité de ma mère, la reine Elinor, la diplomate. Elle essaie toujours de faire de moi une princesse, comme il se doit. Elle ne me comprend pas. Et elle n'essaie même pas. Je souhaiterais... Je souhaiterais qu'elle soit différente. Donc voilà, on a, on a le droit à la petite histoire de temps en temps. Euh, donc on est tombé, je sais pas où on est Je viens de trouver une arme dans un coffre Donc on va pouvoir se battre avec cette arme je pense Donc avec quoi j'utilise mon arme Hop là, avec le clic, c'est ce que j'avais pensé Et c'est bien ça Hop, hop, hop On peut taper un peu tout ce qu'il y a Là l'herbe aussi on peut la taper Alors on... Déjà il y, y a des pièces dedans aussi Alors ça je sais pas à quoi ça va nous servir Regardez on peut découper les herbes Hop Je sais pas si ça sert à quelque chose de récupérer un maximum de pièces Dans ah, les poteries Il y en a pas mal de pièces aussi Hop Hop donc là je suis bien avec le clic Droit Euh Hop. donc pour l'instant qu'est-ce qu'il qu qu faut faire à part casser des trucs hein je sais pas pour l'instant je récupère un maximum de pièces la musique est entraînante hein. la musique du jeu a marché sur les symboles hop, hop. ah bah ben un coffre au milieu on ouvre le coffre et on trouve un arc donc on a nos deux armes maintenant alors on a un arc et un machin donc on va tirer là-haut avec l'arc hop Hop. donc voilà, donc c'est clic gauche pour l'arc et clic droit pour l'épée. Tac tac tac tac tac, on continue, on peut tirer un peu sur tout en fait, hein. sur les.. Euh, sur les plantes ou sur les.. Euh, hop, sur les.. Euh, comment ça Les tonneaux, les poteries. Hop là, donc là il y a des cibles qui nous permettent. qui bah, vont nous permettre de lever, de baisser le pont je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas Euh, monte sur la plaque. Euh, pour l'instant, je, je, je casse des tonneaux. Hop, on monte dessus. Les cibles qui apparaissent. Hop, hop. Pour l'instant, ça va plutôt vite. Alors, qu'est-ce que. Ouais, la, la caméra se tourne. Ah bah ben d'accord, il y, y a Maman Ours là-haut. Salut Maman Ours. Ouais. Elle a pas l'air d'avoir envie de revenir. Il y a l'arbre qui vient de tomber en mode. Donc appuyez deux fois sur espace pour faire un double saut. Oh il y a la touche verte là c'est espace. faut hein. le savoir. Alors, on, va, on va se la jouer en mode, euh, en mode Prince of Persia, faire des sauts sur des sauts. Fait comme ça. Ah merde. On fait. Comme. J'arrive pas. Il Et petit bug graphique. Je pouvais, j'arrivais pas à sauter là où j'étais. Hop, voilà. Encore des... Je encore des tonneaux, là. Ah, regardez, j'arrive pas à sauter, c'est bizarre. Enfin, je suis trop près du mur, j'arrive pas à sauter. Et hop, ple... ah non, non, ah oh non, je suis retombé. Voilà, ça c'est fait. Je ne peux pas la suivre sans arrêt. Oh, tout est la faute de la sorcière. Les feux follets Ils me mèneront jusqu'à la sorcière. Et je lui demanderai de retransformer ma mère. Maman voulait décider de mon destin. Elle se moquait complètement de ce que je voulais. Alors je me suis enfuie. Et je me suis retrouvée à la maison de la sorcière. Ce lieu était-il réel Ou était-il là parce que je le voulais j'ai sommé la sorcière de m'accorder un sort, en précisant que j'étais la future reine de Dunbroch. Euh, Quelle idiote j'ai été. Donc on continue de, de suivre à peu près, de découvrir, j'ai envie de dire, à peu près l'histoire au fur et à mesure. Alors c'est quoi tout ça Suis les euh, Ces machins. Sont incroyables. Je me demande si papa les a vus. Je sais pas si on peut tirer dessus. C'est bizarre. C'est pas, pas très beau ça. Alors on les suit. Alors où c'est qu'elle nous mène euh, Ok. Qu'est-ce que c'est que ça Faut rentrer. Et vous C'est vous qui avez changé ma mère en ours Tout est votre faute Ma faute Ma faute, ma faute. Oh, mais comment aurais-je pu dire non à la future reine de Dunbrook C'est vrai Mais.. Mais vous m'avez piégé de colère et de méfiance. Voilà pourquoi nous en sommes arrivés là. C'est à cause de vous. Non, non. Cette magie est plus ancienne que le sort qui a changé votre mère. Il y a longtemps, un ours terrible, né de l'entêtement et de la méfiance, s'est mis à hanter ces forêts. Oh, ah! Mordu C'est la colère et l'égoïsme qui maintiennent mordu en vie. Il erre toujours dans la forêt où sa magie noire corrompt le pouvoir des vieilles pierres. Cette corruption s'est échappée des pierres pour envahir la forêt et ramener à la vie toutes sortes de créatures terribles de jadis comme les harpies, les mandragores et les esprits loups. Elle a aussi corrompu ma magie, rendant ses résultats imprévisibles C'est cette magie qui a touché votre mère. Le pouvoir de Mordu vient des pierres magiques qui la corrompent. Vous devez vaincre les créatures pour purifier les pierres et chasser le fléau. Moi Pourquoi ce serait mon rôle Parce que, petite Sotte, vous êtes le meilleur archer de ce royaume n'est-ce pas Mais puis-je vous faire confiance <rire> Sans confiance, votre mère restera ainsi à jamais Vous voulez qu'elle finisse comme morte. Bien sûr que non Il semblerait que je n'ai pas le choix Ah J'oubliais Prenez ce sort Vous en aurez besoin pour purifier la première pierre magique Allez-y Faites vite Pendant que nous bavardions, le fléau s'est déjà répandu jusqu'ici, jusqu'à ma demeure Oui Ha de la terre ne sera utile contre les monstres. Donc voilà, j'ai trouvé l'amulette de terre. Alors, on va aller voir là-bas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Euh... Ouais... Oula C'est quoi ça C'est un monstre D'accord, c'est des monstres un peu d'esprit, c'est bizarre. Hop, hop. Ils sont pas difficiles à tuer, en un coup, ils meurent. Hop là. Par contre, ils... ils... Oh putain, ils font des, ils font des sacrés bons. Ils sautent, ils sautent sacrément bien, les enfants. Hop, hop, hop. Et ils courent aussi. Je récupère les pièces en même temps, même si j'aurais peut-être évité de récupérer trop de trucs. Parce que les pièces disparaissent à force. Si je peux rendre à cette clairière son aspect d'origine, je devrais pouvoir faire pareil avec le reste du royaume et avec maman. La vieille sorcière disait peut-être vrai. Ce qui veut dire que Mordu était ici. Ah donc voilà. Alors ce qu'on va faire... Oula D'accord, le portail s'ouvre. Donc on va aller. Ça doit être une histoire de monde. Donc on va on va y aller dedans. Voilà, donc c'est une histoire de niveau. A chaque fois, on va avoir une... un nouveau niveau qui va se débloquer. Il faut nettoyer en fait les endroits. Enfin les... Nettoyer des monstres pas gentils, allez. Je ne sais pas quoi. Ah, d'accord. Voilà, on est rentré dedans. Et bien sûr, on a une amélioration spécifique. Voilà, on est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette forêt On peut toujours casser trucs, au moins des trucs. Des troncs d'arbres. Les plantes, toujours aussi. J'ai pas envie, je vais quand même peut-être pas passer ma. Mon, le temps du jeu à. à tailler de l'herbe. Je, je suis pas une tondeuse. Hein. <rire> une tondeuse humaine. Et hop En jetant les sorts. Vous avez vu, en, en fait, en tirant à la flèche dessus, ça a jeté un sort. Puisqu'on a l'amulette de terre, en fait. Donc, du coup, ça nous permet de. Euh, déclencher des trucs. Euh, hop Hop Donc là, il y a un coffre au-dessus. On va aller voir ce que c'est. Hop, hop. Un morceau de tapisserie. Ma santé a été augmentée. Ma santé a été augmentée, bon c'est déjà pas mal. Intéressant, donc oui que ma santé on n'y fait pas tellement attention vu que j'ai pas eu pas eu tellement de temps de perdre de la vie encore mais... Mais ma santé elle se voyait... Euh, ...encore des chiens. Ma santé elle se voyait euh, en haut à gauche à l'appareil. Quand, euh, quand j'en perds ou quand j'en gagne. aller te donne une chance. Un éclair indique que tu un coup critique. Donc j'ai des sortes de petits feux follets autour de moi. C'est ce qu'il y a de me dire. Euh, ça veut dire que j'ai pas, j'ai touché plein des monstres sans, sans être touché. Et donc ça augmente mes chances de coup critique. Coup critique qui se symboliseront par un éclair autour de l'ennemi. Lors de mon attaque. J'essaie de vous expliquer en même temps. Donc là, il y a un rocher tout pas beau. Hop là, on va essayer de... De tuer les ennemis, donc le but c'est de ouais, c de on va dire de désinfecter hein, la zone des ennemis pour que les rochers redeviennent normaux. Donc là il y en apparaît un peu partout, même, même là où je suis. Quoi. Ah, vous avez vu, coup critique, coup critique encore. Parce que là j'en ai quand même 5 qui me tournent autour des feux follets. C'est plutôt un bon score. Donc voilà, on a nettoyé ce rocher. Magnifique, la grille s'ouvre, et donc du coup, bah on va y aller. Hop, les pièces réapparaissent. Dans la cinématique, les pièces disparaissent, après ça réapparaît. Ok, hop, hop, hop, hop, ça, ça devrait être bon. Et il euh, n'y a rien là-bas, donc on va continuer à droite. Et la grille qui se ferme sous notre nez. Les garçons Oh non Petit monstre Voici mes frères, Amish, Hubert et Harris. Il faut toujours qu'ils mettent la main sur tout ce qu'il y a dans le royaume. Y compris un gâteau maudit. Enfin, ce sort semble mieux vous aller qu'à notre pauvre maman. Vous pouvez peut-être m'aider Donc voilà, nous voilà dans la peau des petits oursons. J'ai les triplés pour résoudre le puzzle et... Euh, merde, je, je sais pas comment il s'appelle. Je <rire> sais pas eu le temps de dire le nom. Inter vous un aperçu du puzzle. Euh, donc là le but ça va être d'activer la manette à gauche là-bas. On a on a les trois petits oursons positionnés là. On peut changer d'ourson euh, avec la molette de la souris. Alors voilà. Donc on va prendre ce petit ourson là-bas hop regardez on, en, en appuyant sur les boutons ça fait sortir les plateformes donc c'est un petit casse-tête mais c'est pas de, tellement compliqué on passe sur celui-là on prend lui on prend l'autre ourson là bas on l'amène sur celui du milieu on prend l'autre on le fait progresser Ah merde, on le fait progresser jusqu'au milieu Tac. on va essayer de pas tomber c'est un peu, un peu dur à, à contrôler d'ici hop là et l'autre on l'emmène là bas pour qu'il active le troisième et... Allez... Hop Voilà, donc là, on interagit avec la manette. Qui va nous ouvrir normalement la grille Bravo les garçons Ne vous éloignez pas Et... Faites attention à vous Donc voilà, on a réussi, la porte s'ouvre, on peut continuer à... Avancer Alors Qu'est-ce qu'on a là C'est les machins qui donnent beaucoup de pièces Ils disent Ah bah effectivement, on m'a donné 50 Effectivement ça donne beaucoup de pièces Euh... Ouais je m'éclate à, à, à tuer des plantes Je suis pas très écolo, je coupe tout, tout ce que je croise en... Toutes les plantes que je croise ah, Voilà, on tire dessus Hop, hop J'en a le petit symbole alors C'est pas compliqué Apparemment on pourrait en avoir quatre des amulettes, il y a quatre emplacements apparemment. Hop. Donc là c'est de la plateforme, hein. surtout, voilà. On progresse en... en avançant de plateforme en plateforme. Ouh, il y a du violet là-bas, ça sent... ça sent le monstre. J'ai souhaité que ma mère soit différente pour pouvoir... changer mon destin. C'était juste un petit souhait. Mais j'ai vite compris que... les petits souhaits n'existaient pas. Mmh. Allez, on continue. Alors, euh, Donc apparemment, c'était notre, bien notre mère, c'est pour ça qu'on l'appelait maman. Alors là-bas, c'est tout violet, donc ça sent le monstre. Ah bah voilà, il y a du monstre, comme on disait. Ouh, du gros monstre. J'ai toujours mes feux follets autour de moi, donc euh, les coups critiques ils tombent à foison. Tant mieux. Hop là, il n'y a plus de violet, il y a encore des petites pierres, on va, on va faire comme tout à l'heure, on va tourner autour. Hop. Hop. Hop dans un certain ordre. Ouais, bah apparemment non, puisque ça marche très bien Voilà, on continue, qu'est-ce qu'on a là-bas La clé, la clé qui va nous permettre d'ouvrir le portail que l'on voit ici Hop, activer la clé Ok, donc on peut passer On continue, c'est même que ça ne cherche pas toutes les 3 secondes C'est que c'est assez bien C'est léger et tout, c'est bien Comme, comme univers, c'est pas mal Hop là, on va encore gagner 50, voilà donc faut penser à pas les rater ces petits trucs parce que ça, ça rapporte quand même C'est quoi ce machin là-bas Putain, il nous balance des trucs Il a pas l'air d'avoir envie de crever, oh putain si c'est bon Alors, Quand il crève, lui il explose, il nous balance des piques C'est déjà un peu plus inquiétant que, que les loups de tout à l'heure Les loups, que, bon, ils nous lancent pas tellement dans grand-chose, ils nous, ils nous courent juste après Euh, où c'est qu'on est là Ça s'est refermé derrière moi Ouais. Donc je peux pas repartir par là-bas. Maman. Oh non, Ta patte. Laisse-moi t'aider, je t'en prie. Je peux préparer un baume mmh. comme papa me l'a appris. Ne t'inquiète pas, maman. Je trouverai dans ces grottes les racines de mille feuilles dont j'ai besoin. Attends un peu. Allez, donc on va aller chercher des racines. Choop bah, euh, le portail qui s'ouvre. Voilà, elle est bien gentille, la petite je mémé là, la, la, la sorcière là, elle nous ouvre les trucs. Euh, comment je monte là-haut Hop là. Je peux les Allez, les les on passe dedans, on entre. Euh. Cherchez les objets casser dans le monde, il cache des récompenses. Oui, ça j'avais remarqué. Je ne pas il nous donne si des conseils un, de peu la, un peu après quand hein. même. Même si les conseils de chargement, ça vaut pas, ça, ça vaut ce que ça vaut quoi. Vaut Hop ça c'est quoi ça et tirer dessus ça a explosé, il vaut mieux pas être trop à côté je pense. Il vaut mieux pas y aller avec l'épée. Alors, regardez. Hop. Ouais, il vaut mieux pas y aller avec l'épée. Heureusement que je tire dessus de loin. Chop Une sorte de poison bizarre. Hum. Je me maintenant nous c'est qu'elle va aller chercher ses racines. On a une sorte de marée là. Hop, là, il y a des monstres. Ah, non. Ah, il y en a un qui est apparu sur moi. Ah j'ai perdu mes feu follets. Me y en a un qui m'a touché. Hop ah. Je suis tombé dans l'eau bah ben, j'ai perdu mon autre, mon dernier feu follet et ma vie est un peu descendue. Hop. Hop. Et hop. Alors là il y a deux trucs à tirer Le machin de terre là pas tellement dur ils en mettent un peu de partout mais c'est pas tellement dur à passer allez euh, hop ça sentait ça, ça sentait bien le la plateforme où il y a des chiens qui allaient apparaître Qu que ça... hop. les potions vertes te redonnent de la santé et bien c'est bien alors utiliser la tyrolienne hop hop ça j'ai pas croisé de poisson verte donc de toute façon si j'en ai croisé tout à l'heure mais euh, elles sont loin maintenant. On monte, on tire là. Qu'est-ce qu'on a ici On a un coffre, un coffre dans lequel on va trouver un morceau de tapisserie. De... Un attaque et la puissance a augmenté. Donc, on contrôle des petits items un peu de temps en temps, c'est pratique. Utiliser l'hirulienne. Oula, donc là ça sent l'ennemi encore. Faut aller chercher les petites, les petites baies là qui sont derrière. Mais là voilà, on a des ennemis à la foison qui nous... Qui ne volent pas tellement du bien. Oh mais ils arrivent de loin donc c'est bon. On est assez à l'aise pour les... Hop et Récupérer la position verte. <rire> Alors, moi j'ai rempli ma vie et voilà les baies je vais récupérer. Et voilà, on a les baies. Alors, ah, on va passer le portail qui est là encore. Elle est très gentille, cette sorcière. Elle nous fait des portails là où il faut. Voilà. Ça devrait soigner ta blessure. Voici les chiens de partout, et ça y est, ça y est maintenant nous contrôlons l'ours. L'ours qui a une attaque euh, avec la patte. Alors, je sais pas ce que c'est, les trucs blancs qui nous attaquent, on dirait les petits squelettes, là. Alors, l'ours qui est quand même assez fort. Hop, hop, on va essayer de pas se faire toucher. Bon, il a, il a une unique attaque, hein. Ça va pas tellement loin hein, pas de gauche, pas de droite. Voilà, frapper, marteler, charger... Ouais bah pour moi il n'y a qu'une attaque pour l'instant C'est un, un peu la même chose pour toutes les attaques en fait Je récupère des pièces, j'en profite Hop Ça y est, il n'y en a plus Maman Attends Reviens Son regard... Il n'a rien d'humain je ne viens pas à bout du fléau de mordu, retrouverai-je un jour ma mère Mais oui, tu vas la retrouver ta maman, sinon ils n'auraient pas fait le jeu. Donc là, hop, on récupère, on en profite les pièces. Hop, les 50 pièces. Et on peut continuer là-bas. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Si je marche là-dessus, hop, ça apparaît là-haut. Ça apparaît ici et là. Oh merde, pas assez vite. Hop. Et la cible, et voilà. On l'a passé et on va pouvoir continuer. Mais, on va s'arrêter là. On arrive dans un château en plus. Donc voilà, ce sera tout pour le jeu PC Rebelle.